Alors maintenant le temps est venu de, de, de passer à la période des questions. Donc. Euh, de, euh... Le chef de l'opposition de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Alors, j'aimerais poser une question concernant aujourd'hui euh, sur Alan Carter de Global, euh, qui est aussi l'ancien euh, donc euh, animateur euh, de Queen's Park. Je pose la question parce qu'il a pas réussi à obtenir une réponse la semaine dernière pendant le point de presse euh, du budget. Il a posé la question, si vous chauffez une automobile et chauffez au gaz naturel, vous allez payer davantage, n'est-ce pas? Donc, il y aura moins d'argent pour les gens à la maison. oui. Euh, il y aura moins d'argent dans la poche à la fin de journée. Alors, Monsieur le Président, alors, alors, est-ce que ça veut dire que les gens auront moins d'argent dans leur poche On pense que donc Arlen a le, mérite d'avoir une réponse à ces questions. Alors, Monsieur le Président, parlons donc maintenant… Alors, oui, bien sûr, Donc, je pense qu'Arlen est tout à fait en mesure de poser ses propres questions lui-même. Alors, euh, Monsieur le Président, euh, donc euh, laissez-moi euh, vous parler euh, de ce qui est dans ce budget qui appuie les gens, qui soutient les gens, parce qu'en toute franchise, il y a beaucoup d'appui. Euh, J'étais donc à une école secondaire euh, au Jarvis Collegiate, euh, Monsieur le Président, et nous avons parlé euh, de la réalité euh, que vivent les étudiants qui vivent dans les familles à faible revenu jusqu'à un revenu moyen. Ils vont obtenir euh, plus d'appui euh, pour les frais de solidarité euh, et pour, euh, pour poursuivre les études postsecondaires donc, Ça rend donc les frais scolarité gratuits pour les familles à faible revenu et plus abordables pour les familles de la classe moyenne. C'est vraiment très important à travers la province. Alors, Monsieur le Président, nous continuons à baisser les taux d'assurance automobile et on continue aussi de réduire les frais du programme Pur. Nous réduisons les frais de stationnement pour environ 900 patients et visiteurs, Monsieur le Président, des hôpitaux. Alors, complémentaire. Alors, Monsieur le Président, pour revenir à la première ministre, alors donc euh, si les augmentations de euh, taxes euh, n'étaient pas suffisantes, donc cela touche à peu près euh, les, les services. Alors les frais de services pour euh, les véhicules de l'automobile monte. Euh, le camping dans les parcs nationaux, euh, les permis de pêche et de chasse deviennent plus chers, euh, tous euh, des euh, permis d'alcool et aussi les permis pour euh, les euh, campagnes de financement pour euh, les œuvres euh, charitables. Alors donc tout cela, ce sont des frais qui vont tous les ans euh, sur le gouvernement libéral. Monsieur le Président, et donc, il n'y a pas une seule personne, famille ou œuvre de, de bienfaisance, euh, de qui vous n'avez pas à prendre plus d'argent pour payer euh, vos années de gaspillage et de mauvaise gestion. Vous asseoir. Et vous asseoir. Merci. Alors, je ne suis pas euh, vraiment donc. Euh, euh, je n'ai pas euh, certaines observations que j'ai entendues ce matin. Alors, donc, je vais conclure, donc, si c'est nécessaire. Alors, donc, euh, veuillez garder euh, ces, euh, ces observations, euh, euh, qu'elles soient polies. Alors, Monsieur le Président, merci. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose. Je sais que euh, peut-être que la chef d'opposition n'est peut-être pas au courant de cela, mais euh, depuis de nombreuses années, euh, son parti était très clair sur le fait que l'on devrait euh, voir le rapport d'Androme de, de, euh, concernant euh, le bon gouvernement la gestion fiscale responsable et nous continuons à mettre en œuvre plusieurs des recommandations que nous a donné John Drummond, Monsieur le Président, et peut-être qu'il pourra vérifier auprès de ses collègues là-dessus. Alors, mais je reviens là-dessus encore à nouveau. Les changements que nous faisons et qui vont appuyer les familles dans la province. J'ai parlé des frais de scolarité gratuits. Alors, donc le plus grand investissement dans l'infrastructure dans l'histoire de l'Ontario, pour la troisième année de notre 160, investissement de 160 milliards de dollars sacrés, donc 110 et emplois. Donc, et certainement, le chef de l'opposition, c'est vraiment très important d'avoir une vie de qualité dans notre province. Alors, complémentaire, s'il vous plaît, Monsieur le Président, de retour à la Première ministre, il n'y a personne qui ne va pas payer davantage à cause de vos erreurs, à cause des erreurs des libéraux. Si vous conduisez une voiture, vous allez payer davantage. Si vous chauffez au gaz, vous allez payer davantage. Si vous pouvez pêcher ou chasser, vous allez payer plus. Si vous êtes une personne âgée, vous allez payer davantage pour les médicaments. Si vous êtes une œuvre de bienfaisance, vous allez payer plus. Alors, dès que je dis donc à l'ordre, vous avez continué. Ne répétez pas. Merci. Alors, Monsieur le Président, donc, donc, ça fait que les choses sont plus chères pour tout le monde en Ontario. Monsieur le Président, ce qui s'est passé, donc, euh, uh, qu'est-ce qui s'est passé avec la confession de la Première ministre? Pourquoi se rendent les choses encore plus difficiles uh, pour uh, chacun uh, en Ontario? Chacun et chacune. Alors, Monsieur le Président, encore là. Donc, laissez-moi vous dire. Donc, je vais renforcer ce que j'ai déjà dit. Il y a de nombreuses façons dans le budget où nous appuyons et, et nous réduisons les frais, les dépenses des familles. Alors, les personnes âgées entre 65 et, et 70 ans, donc, ils auront vont pour avoir le virus pour le va vaccin pour le virus et aussi pour 70 000 personnes pour réduire leurs frais d'énergie. Et aussi, on élimine les frais d'émission, le programme Air Pur. et aussi 60 000 dollars pour la Chambre de commerce de l'Ontario pour appuyer des programmes innovateurs pour obtenir plus d'avantages. Alors, donc, ce qui était, on a noté que les services en Ontario sont parmi les plus faibles au Canada. Monsieur le Président, voilà, c'est la réalité. Et, et donc, c'est pour ça que nous continuons à appuyer les familles en Ontario, Monsieur le Président. Alors, la la chef de l'opposition. Monsieur le Président, euh, donc, je m'adresse encore à la Première ministre. Euh, le gouvernement n'a aucune euh, crédibilité dans le nord de l'Ontario. Les libéraux euh, disent qu'ils valorisent le nord de l'Ontario, euh, mais pas un seul moment. Est-ce euh, que le ministre euh, euh, des Finances n'a mentionné le nord euh, ou le cercle de feu euh, dans son discours du, du, du budget? Alors, euh, donc c'est le troisième budget où, dans les petits caractères, on aurait annoncé donc, le financement. Alors, on, on annonce à nous on la même annonce, mais depuis trois ans de cette annonce, il n'y a pas une seule pétée terre qui a été faite et simplement un seul dollar dépensé. Est-ce que la première ministre va cesser de parler en l'air? Est-ce qu'elle va simplement se tenir debout et investir dans le nord de l'Ontario? Oui, vous s'il Merci. Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, je crois que, nous, que les étudiants qui vivent dans le nord de l'Ontario sont en mesure d'accéder à, à la scolarité gratuite, Monsieur le Président, tout comme dans le sud de l'Ontario, d'ailleurs. Alors, laissez-moi vous parler, Monsieur le Président, des 550 millions de dollars dans l'infrastructure dans les routes du nord de l'Ontario, aussi la route 69 qui est à quatre voies et aussi 17... Dans, à l'est de Thunder Bay où les réhabilitations euh, de la euh, ligue et euh, aussi euh, 36 km 144, un remplacement euh, de, euh, du pont de la rivière Valentine et aussi de parler de 300 millions de dollars euh, par année euh, pour appuyer les projets euh, dans les régions rurales et du nord. Euh, grâce Alors, euh, il ne faut pas encourager personne d'autre. Il vous reste 10 secondes pour conclure euh, pour euh, le fonds euh, dans l'Ontario pour euh, les communautés du Nord et rurales complémentaire. Donc, euh, Monsieur le euh, euh, Président, alors, euh, c'est encore à, à la première ministre. Alors, donc, euh, c'est la seule nouvelle, euh, c'était le scandale des élections périelles de, de, euh, de Sudbury. Alors, donc, euh, je reviens, donc, je cite euh, Nathan Lawrence, le président de l'Association de l'Ordre de l'Ontario des chambres de commerce, euh, lorsqu'il a parlé aux, aux audiences avant le budget euh, qu'il y a une grande partie de notre région du Nord qui est inaccessible par le transport euh, grâce à l'électricité ou d'autres moyens d'infrastructure pour un gouvernement qui ne peut pas dire une seule phrase sans mentionner un engagement à l'infrastructure. Le développement de l'infrastructure du Nord semble manquer dans ce bon budget. Les libéraux ont, donc, ont déjà coupé une partie du pont sur la rivière de Est-ce que l'on veut réduire la circulation dans le nord de l'Ontario, oui ou non? Alors, donc, la première du chef de l'opposition dans la question, c'est absolument ridicule. Le fait, de, donc, Monsieur le Président, c'est que les dépenses, que nous, les investissements que nous faisons dans l'infrastructure, c'est partout en proposer 155 millions dans l'infrastructure du Nord de l'Ontario. Alors, donc, lorsque je vous demande... Veuillez conclure, Madame euh, la Première Ministre. Alors, je pense que les chefs d'opposition peuvent parler de, à, de, de de de de Là où que uh, les les rénovations pour euh, les lient à, à long terme. Uh, aussi uh, pour uh, 7,8 ou millions de dollars uh, sont dépensés. Et il peut parler aussi uh, par les, des gens uh, du uh, Collège Confédération à Thénopée où un nouveau uh, programme d'éducation de technologie est en place. Uh, où, uh, on peut parler aussi uh, des uh, gens qui uh, participent aux uh, 956 projets qui ont été appuyés uh, par 1 milliard de dollars uh, pour le Fonds du patrimoine de l'Ontario et peut avoir des compensations et uh, comprendre que les investissements uh, du, du gouvernement libéral. Uh, l'infrastructure du Nord. Merci. Un supplémentaire final. Monsieur le Président, la question que le Premier Ministre a dit qui était ridicule, C'est une citation des chambres de commerce du Nord de l'Ontario. Mais ça, c'est la façon dont vous traitez le nord de l'Ontario. Est-ce que donc vous pouvez rejeter le Nord de l'Ontario, vous oublier leurs préoccupations, mais la réalité c'est que regardez les audiences privilégiées. budget finances, votre ministre des Finances ne veut pas parler, ne veut pas y faire attention, mais vous devriez faire attention. Nous, les CURD, on ne fait rapport qu'elles ont été obligés de fermer leur salle d'opération 50 des fois du temps parce que seulement un membre du personnel a été en place. Tem a été obligé de réduire de d'éliminer 26 lits. Et à euh, Sainte-Marie, ils ont éliminé 50 lits euh, dans euh, les soins euh, critiques. Alors, donc, il n'y a rien d'autre que pour euh, des euh, soins de la santé qui sont réduits et un euh, euh, niveau de vie et euh, des dépenses plus élevées. Merci. Madame le ministre. Alors, donc, je ne faisais aucun commentaire euh, sur euh, les remarques des gens du Nord. Le ministre de l'Énergie. Alors, donc, je reviens à la prémisse. Je parlais de la première question euh, du chef de l'opposition. Alors, donc, c'est un député euh, qui a siégé au gouvernement Harper euh, pendant neuf ans. Nous avons donc investi un milliard de dollars. Et tout ce qui a à voir avec le circuit du feu et dans le monde. Alors. Merci. Alors, ma question dans sa dans première. Il semble que le premier ministre se rend compte que la plupart des personnes âgées payent davantage pour les médicaments, que c'était une erreur. Est-ce que le premier ministre va reconnaître qu'on devrait accroître la protection et de protéger les soins de la santé, de ne pas réduire les protections dont ont besoin les personnes âgées? Monsieur le Président, le député d'en face le sait très bien. Député de Lennox-Eddington à l'ordre et député de Prince Edward Hastings à l'ordre. Les changements que nous avons effectués par rapport aux médicaments sur ordonnance augmenteront l'appui pour 170 000 personnes âgées qui ne vont pas devoir payer d'autres frais. Ces 170 000 personnes qui auront davantage d'accès aux soins. C'était ça l'objectif des changements. J'ai reconnu hier que là, durant les consultations pour cette réglementation en ce qui concerne, en ce qui concerne le seuil de revenus, ces consultations sont en cours et si nous pouvons décider qu'on doit changer ce seuil, nous allons le faire. Merci. Une personne âgée qui a un revenu de 19 500 dollars par an va voir leur coût de, pour les médicaments doublés sous les libéraux. La première ministre a dit si nous ne l'avons pas fait correctement, nous allons effectuer un changement. Est-ce que la première ministre va avouer que si elle ne l'a pas fait de fa correctement, est-ce qu'elle va prendre l'engagement aujourd'hui de modifier le programme? La première ministre. Je sais que le, le ministre de la Santé veut commenter, mais je veux préciser... Le troisième parti a tiré une conclusion. Le, le troisième parti a dit « Voici ce que doit se produire. J'ai dit que je suis d'accord et je suis ouverte au changement. » Et ils me disent « Est-ce que vous allez le faire ?» J'ai dit que j'allais le faire hier. J'ai dit que nous, nous faisons des consultations. Nous sommes ouverts au changement. Ils ont du mal à accepter ma réponse de « Oui ». Complémentaire final. C'est une question des consultations. La première ministre ne doit pas avoir besoin d'autres consultations pour euh, savoir que de doubler les coûts pour les gens ayant un revenu de 19 500 n'est pas correct. Est-ce qu'elle va avouer qu'elle avait tort et est-ce qu'elle va annuler son plan pour doubler le coût des médicaments pour les personnes âgées? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Franchement, je ne comprends pour, pas pourquoi le député ne peut pas accepter notre réponse de oui. Député d'Hamilton Stony Creek, à l'ordre. Député de Lawrence, H à l'ordre. Ah, je vais désigner le député par nom encore ensemble. une fois. S'il parle lorsque je suis debout, oh. veuillez terminer. Please. Monsieur le Président, le député d'en face ne veut pas s'intéresser au fait que 170 000 personnes âgées à faible revenu ne, ne paieront aucun frais de médicaments. Et le député n'a pas reconnu que les coûts pour les médicaments des, des personnes âgées sont les moins élevés du pays. Ces coûts sont 277 dollars par an et en deuxième place, c'est une province là où les coûts sont plus de 600 dollars. Merci. Nouvelle question à la première ministre. Hier, la Première Ministre a dit qu'elle avait besoin de plus de consultations pour décider si, si c'était une bonne décision de doubler les coûts de médicaments pour les personnes âgées à un revenu de, 10, de 19 500 dollars. Je peux vous dire que c'est la mauvaise décision. On n'a pas besoin de consultation. Toute personne qui ne comprend pas ne comprend pas les, la réalité des, euh, de la situation pour les personnes âgées. Est-ce que la Première Ministre va prendre l'engagement d'annuler ce, ce plan Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, le député d'en face sait que nous n'allons pas doubler les coûts pour les personnes âgées et la Première Ministre l'a précisé en effectuant ces consultations et en aidant 170 000 personnes qui ne seront, qui ne seront pas obligées de payer. En faisant ces consultations, nous allons étudier la situation chez toutes les personnes âgées. La première ministre est très ouverte à cette dialogue et j'espère que le député d'en face va participer à ces discussions. Il refuse de reconnaître que 170 000 des personnes âgées les plus pauvres ne seront plus obligées de payer des frais annuels. Question complémentaire, de faire en sorte que les aînés peuvent se permettre d'acheter les médicaments. Ça veut dire moins, moins de temps dans les hôpitaux et moins de temps de loisirs. Et ça veut dire moins de préoccupations en ce qui concerne les factures. Est-ce que la Première ministre va prendre l'engagement de faire en sorte que les personnes âgées seront en mesure de se permettre d'acheter leurs médicaments? Le ministre de la Santé. Je vais parler de nos programmes visés aux personnes âgées. Il y a 250 millions de dollars de plus pour les soins à domicile et les soins communautaires. 75 millions de dollars pour les soins d'hospice et les soins palliatifs. Nous n'avons rien entendu de cela. 170 000 personnes âgées qui ne vont pas payer une déductible annuelle, le vaccin contre le Zona gratuit. Nous... Éliminant la rédévance et liquidation de la dette, donc 70 d'économie pour les personnes âgées par an, plus de soins comportementels pour les gens touchés par la démence, je peux en citer d'autres et je vais parler davantage dans la réponse complémentaire, complémentaire finale. Doubler les coûts des médicaments pour les personnes âgées est une... Euh, Approche terrible. Elle n'a pas besoin d'autres consultations. Doubler les coûts sans consultation, sans avertissement, ça, c'était une erreur. Est-ce que la Première ministre fera en sorte que les personnes âgées ne seront pas obligées de payer la note? Le ministre de la Santé. Le député d'en face sait que nous n'avons pas mis à jour, nous n'avons pas. Ça fait 20 ans que nous, a, nous avons mis à jour notre programme de médicaments. Donc, beaucoup de personnes âgées ne seront plus obligées de payer une fraise annuelle. J'espère que l'ancien parti néo-démocratique aurait appuyé ce plan, mais ils ne l'ont pas évoqué. Nous n'avons pas doublé. Nous n'avons pas doublé. Doublé, la Première ministre a, a été très claire. Elle a la, la volonté de travailler avec les partis de l'opposition. Je, je sais que vous voulez dépenser davantage. Nous avons un excellent programme de médicaments dans cette province et il faut le faire correctement. C'est ça l'engagement de notre Première ministre et de notre gouvernement. Nouvelle question, députée de Elgin Middlesex-London. Ma question s'adresse à la Première ministre. Madame la Première ministre, nous voyons les effets de votre budget qui n'a pas fait l'objet de consultation. Les personnes âgées étaient étonnées de savoir que non seulement il y a plus de. que leurs factures d'électricité sont plus élevées, mais les coûts des médicaments sur ordonnance vont doubler. Les personnes âgées n'ont pas été consultées. Même l'Association des pharmaciennes a été étonnée. Madame la Première ministre, les consultations doivent avoir lieu avant le dépôt du budget. Cela démontre votre mauvaise gestion de notre province pourquoi vous n'avez pas fait ces consultations avec les personnes âgées, le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je dois leur réaffirmer. 170 000 des gens âgés ayant les revenus les moins élevés ne vont pas payer ce montant déductible. Donc, la moitié des personnes âgées vont bénéficier de ce programme. Donc, c'est réduit de 100 dollars à zéro. Même le Parti conservateur, j'aimerais bien avoir leur appui pour, pour ce programme. J'espère que le Parti néo-démocrate va appuyer cet cette appui aux personnes vulnérables. En allant de l'avant, nous avons pris l'engagement d'étudier les effets de ce programme sur les aînés et nous sommes ouverts aux suggestions. À la première ministre, vous auriez dû étudier les effets sur les personnes âgées avant de déposer votre budget. Vous, vous l'avez déposé de façon précoce et vous n'avez pas consulté les antériens. Les aînés vulnérables doivent être en mesure d'apporter leur point de vue. J'aurais pensé que votre gouvernement aurait appris qu'il est nécessaire de faire la consu des consultations après le scandale de la, de la Marie. Pourquoi vous n'avez pas fait des consultations des personnes âgées Vous rendez la vie inabordable pour les personnes âgées qui vont payer davantage pour l'électricité et qui n'ont pas accès aux soins de longue durée et qui auront le coût de médicaments sur ordonnance doublé et qui ne peuvent pas avoir des greffes de genoux ou de, ni de hanches chaque année. Pourquoi vous ne répondez pas aux besoins des personnes âgées? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je dois le réaffirmer les mesures dans, que nous avons annoncées dans le budget au bénéfice des personnes âgées. Lorsque je lisais la liste, je n'ai pas parlé des investissements en soins de longue durée. Une augmentation de 2 au cours des trois ans à venir, nous avons Pris la décision et nous réduisons les frais de stationnement aux hôpitaux et cela sera au bénéfice des personnes âgées. Les hôpitaux seront encore plus accessibles. Nous augmentons l'aide sociale, nous fournissons le vaccin contre les zones gratuitement et je l'ai dit à plusieurs reprises, mais 170 000 personnes âgées de plus. Vont bénéficier de notre plan, et nous sommes la province la plus généreuse au Canada. Nouvelle question, député de question Pour le ministre de la santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, les patients et leurs familles avaient de l'espoir quant au budget de cette année, mais pour sept ans consécutifs, vous avez gelé le financement des hôpitaux. Et cela ne va pas nous permettre de relever les défis créés par les libéraux. À la page 160 du budget, en 2016-2017, le gouvernement augmente le financement des hôpitaux de 1%. C'est inférieur à l'inflation. 1%, c'est le status quo. Ça veut dire que les 1 200 infirmières licenciées ne vont pas récupérer leur poste. Ça veut dire que les listes d'attente seront encore plus longues et les hôpitaux sont obligés de supprimer des programmes et des postes. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral a choisi de rendre la vie plus difficile pour les patients de la province? Le ministre de la Santé. L'augmentation d'un pour est d'environ 150 millions de dollars. La députée sait que nous augmentons le budget d'un montant de 345 millions de dollars. C'est supérieur à l'inflation. C'est une augmentation importante. Et j'aimerais bien avoir la citation d'Anthony de l'association hospitalière de, de, de l'Ontario. Mais lorsque j'étais avec lui hier, avec plusieurs patients, leurs défenseurs, des professionnels de soins de santé de Toronto, ils ont loué l'investissement de 345 millions de dollars et la différence pour les soins des patients et la différence pour les hôpitaux. Et ça a eu l'appui du chef de l'association hospitalière de l'Ontario. À Hamilton, le budget des libéraux ne va rien changer. Ils vont devoir faire une compression de 26 millions de dollars. Ils vont licencier 136 personnes. Les travailleurs de première ligne savent euh, comprendre plutôt ce que vous faites. Les patients souffrent, les infirmières sont en train d'être licenciés. À Hamilton, les lits ont été supprimés. Les hôpitaux à Thunder Bay et l'achat de la province euh, sont si bondés qu'il y a des lits, même dans les couloirs. Quand est-ce que le ministre de la Santé va se rendre compte? que les, des, les réductions budgétaires sont au détriment des patients. Ministre de la Santé, ça m'étonne. je ne comprends pas pourquoi une augmentation d'un milliard de dollars, comment cela peut, pourrait être qualifié en tant qu'une réduction d'un milliard de dollars de plus, 345 millions de dollars utilisés pour les hôpitaux mais nous faisons davantage 12 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour améliorer l'infrastructure hospitalière. Et le fonds annuel qui aide avec l'entretien, nous l'augmentons de 50 millions de dollars. Nous investissons 85 millions de dollars dans les infirmières et les infirmières praticiennes. Et j'espère que le troisième parti l'appuyerait. 75 millions de dollars pour financer 20 hospices. Nous avons fait énormément d'investissements. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. Nouvelle question, député de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre budget en santé augmente et dans le budget de 2016, nous l'avons vu confirmer. Une augmentation d'un milliard de dollars, donc 51,8 milliards de dollars. À Kitchener-Waterloo, j'ai rencontré le PDG, les PDG des hôpitaux et les représentants des Airlists qui sont très heureux de voir des augmentations budgétaires. Nous avons une population vieillissante, donc le système doit être en mesure de s'occuper de nos personnes âgées. L'égalité, est très importante et donc il faut s'attaquer aux problèmes de santé chez les personnes les plus vulnérables. Est-ce que le ministre de la Santé peut nous parler de action, des actions du gouvernement en ce qui concerne l'appui des antériens en faisant des investissements dans le réseau de la santé? Le ministre de la Santé. Je me répète, mais je vais lire quelques citations reliées aux hôpitaux. Un leader, président et PDG de l'Association hospitalière de l'Ontario, il a dit l'investissement d'aujourd'hui appuiera les soins de première ligne et va nous permettre de réduire les temps d'attente. Ça va nous permettre de fournir les chirurgies facultatives et de continuer de fournir les services nécessaires. Le Conseil des hôpitaux académiques, donc tous les hôpitaux d'enseignement, qui font de, de l'enseignement et de la recherche, ce Conseil nous a loué nos investissements dans le budget de 2016 pour faire un investissement dans les hôpitaux et le fait qu'il mettent l'accent sur l'innovation et la prospérité. Mais c'est plus que les hôpitaux. C'est aussi la transformation que nous effectuons. Complémentaire, je remercie le ministre de sa réponse. Je sais, à l'hôpital St. Mary's, à Kitchener Centre, le personnel et l'administration était très contente d'apprendre l'investissement. Mais nous savons que les soins de santé sont plus que les hôpitaux. Et c'est pour ça que le gouvernement continue d'augmenter le budget pour les soins domiciles et communautaires. Lorsque ma mère euh, s'est fait opérer pour un cancer, elle, est, elle était très nerveuse de quitter l'hôpital, mais elle a pu se rétablir en utilisant les soins fournis par les casques. J'ai participé aux consultations prébudgétaires et les intérêts nous ont demandé d'élargir les soins palliatifs. Et donc, nous doublons notre financement à 155 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Est-ce que le ministre... Pas nous parler des efforts gouvernementaux pour rendre la vie plus facile pour ceux qui ont besoin des soins de fin de vie. Le ministre de la Santé, je suis très fier de nos investissements dans les soins palliatifs et les soins de fin de vie. C'est un investissement qui sera augmenté 75 millions de dollars de plus, 155 millions de dollars au cours des trois ans à venir et c'est tout à fait approprié de fournir ces services aux Antariens et à leurs êtres chers. Les députés de l'opposition ne le diraient pas, mais j'aimerais citer le député de Nepessim. Député de j'étais très heureux de voir euh, la, le financement des hospices. Nous avons un hospice euh, notre pays, il y a un besoin criant. C'était excellent. J'ai rencontré des commettants. Je suis très heureux de, de voir ces investissements. Nouvelle question, député de Nipin-Carton. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le budget de la semaine dernière est le 9 déficit consécutif du gouvernement. Ils ont doublé la dette. Nous avons une dette supérieure aux autres provinces. Nous avons l'une des plus grandes dettes euh, du monde. Arrêtez la pendule. Si vous ne répondez pas, c'est plus facile pour moi d'avoir de l'ordre. terminé. Le service de la dette la est troisième, le troisième niveau de dépenses qui met en danger nos générations futures et, et ça limite l'argent des soins de santé et de l'éducation. Il faut payer le service de la dette. Le Toronto Star a dit le plan libéral laisse les enfants derrière non seulement ce euh, se tout ce gaspillage financier rend la vie difficile pour les familles, mais aussi la, le crédit des, des activités des enfants est retiré. Pourquoi est-ce que ce gouvernement donne un plus, un plus grand fardeau aux pères et mères Réponse de la première ministre. Comme d'habitude, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de cohérence qui vient de l'opposition. Je ne suis pas très sûr s'ils pensent qu'on devrait dépenser plus ou moins. Nous avons un plan crédible d'élimination du déficit, mais nous savons qu'en même temps que d'investir dans les gens, c'est important. C'est pourquoi les frais de scolarité gratuits et les changements au soutien aux étudiants sont très importants, en particulier pour les familles à faible revenu et les familles moyennes. Nous avons été très clairs quant au crédit d'impôt. On allait voir chaque programme ligne par ligne. Et donc, le crédit d'impôt pour les activités d'enfants ne servait pas ses objectifs, c'est-à-dire d'aider les familles à faire revenu. C'est pas ce qu'il faisait. Donc, on l'a changé. Et on va continuer à faire ce type de décision qui réinvestisse et qui livre les résultats espérés et dont les gens veulent avoir des résultats. Merci. Question complémentaire. Si la première ministre veut parler de cohérence, elle peut regarder les neuf des euh, budgets et, et euh, les déficits qui ont rendu euh, l'Ontario dans la dèche euh, les euh, crédits d'impôt pour l'activité des enfants est utile pour beaucoup d'enfants et, et Peut aider les parents à prendre leurs enfants à Riverside Hall et Bar Haven, à aller à des leçons de piano, à peut payer pour des frais de d hockey et d'autres. Même Dalton McGuinty, quand il a eu la vente, la taxe de vente la plus augmentation la plus élevée, la TVA, il a eu un crédit d'impôt en disant c'est un autre moyen d'aider les parents à payer les coûts associés à élever des enfants en bonne santé. Et maintenant vous allez le réduire quand vous avez l'augmentation euh, de, de la plus importante de taxes. Qu'avez-vous contre les jeunes? réponse la première ministre. Je veux que la prochaine génération soit à son mieux. C'est pourquoi on fait des changements incroyables au, à l'aide la, à aux étudiants. Et le, la députée d'en face ne peut pas dire dépenser plus et dépenser moins en même temps. Ce n'est pas logique. Interruption du président. On a promis à la population ontarienne, qu'on reverrait toutes les dépenses du gouvernement et on vérifierait ce qui fonctionnerait et pas. Si vous regardez à, au crédit d'impôt des maisons plus saines, pour les rénovations des maisons plus saines, eh, il y a eu moins de participation et ça n'appuie pas les gens à faible revenu. C'est ce qui était censé faire mais il ne le fait pas, donc on va arrêter. Le crédit d'impôt de recherche et développement, on fait des réinvestissements et avec des nouveaux investissements ciblés, on a pris des décisions afin qu'on puisse avoir les résultats on, dont on avait besoin, soit les aînés, les gens à faible revenu et d'autres. Une nouvelle question la députée de Windsor-West. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le budget de la semaine dernière a clairement indiqué que le gouvernement ne dépense pas euh, 2, 430 millions de dollars déjà attribués à l'éducation. La ministre dit que ce pas des réductions dans le domaine de l'éducation, mais les Ontariens savent que de retirer ces fonds, c'est une réduction des dépenses en éducation. Des écoles à Belleville-Milton, et London, qui donne des soutiens aux élèves plus vulnérables, ceux qui ont besoin d'aide spéciale et qui ont des, euh, des besoins spéciaux, seront fermés. Donc, euh, il faut aider ces enfants. Pourquoi cette ministre de l'Éducation rend les choses plus difficiles pour nos élèves les plus vulnérables? La ministre de l'Éducation, on mélange un peu les choses. Parlons d'écoles provinciales et on va revenir à cette question. Numéro un, il n'y a pas de changement dans le financement, dans le budget, aux écoles provinciales. Ce qu'on a découvert quand on a regardé les données, c'est que certaines des écoles provinciales n'avaient pas assez d'étudiants. Euh, comme par exemple l'école provinciale pour les aveugles dans votre ville de Brent a beaucoup d'élèves les écoles à Milton, à Belleville, pour les non-entendants, mais il y a d'autres écoles provinciales où il y a juste 11 élèves. Il y a une autre école provinciale où il y a seulement 19 élèves et les prévisions pour l'année prochaine sont plus faibles. Et donc, on a la responsabilité d'examiner les programmes et voir comment on peut livrer des programmes pour les enfants. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Merci. Question complémentaire. Merci. Je reviens à la ministre. La ministre veut savoir que moins d'inscriptions, ça ne veut pas dire qu'on a moins de besoins. Les familles ontariennes, ontariennes en ont marre d'être de, de, des boucs émissaires et du fait que c'est les élèves vulnérables qui payent la note. Le gouvernement prend de l'argent réel de l'éducation et il y a des enfants réels qui payent. La fermeture potentielle des écoles provinciales va mener des enfants qui ont des besoins spéciaux qui n'auront pas euh, des programmes. On demande à ce programme, à ce gouvernement de ne pas fermer des institutions qui aident les enfants. Est-ce que le ministre va aider finalement euh, que de réduire 430 millions de dollars de, de, du du budget d'éducation ne va pas aider les élèves. Réponse la ministre, on n'a pas enlevé 430 millions de dollars de l'éducation. On a augmenté le financement de 8,1 milliards de dollars et ça continue à être vrai. Le budget, en fait, si vous regardez les documents du budget, vous allez trouver, Monsieur le Président, que l'augmentation dans le budget de mon ministère a été était 1,2% en moyenne à chaque année. C'est ce que les documents du budget le disent et on va continuer. On va augmenter le financement pour l'éducation. Par exemple, la SN nous dire qu'on a réduit l'argent l'année dernière pour les écoles. Vous savez ce qu'on a fait quand on a réduit de l'argent, selon... On a dépensé 498 millions de dollars supplémentaires pour 30 nouvelles écoles et 26 rénovations. Merci. Nouvelle question la députée de Mississauga-Sud, Brampton-Sud. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Notre gouvernement, dans son budget de 2016, s'est engagé à mettre à à jour la stratégie de logement abordable à long terme et les détails seront partagés dans les, années, les semaines à, à venir. Il y a un engagement pour avoir de nouveaux financements pour arrêter l'itinérance et les, le problème des sans-abri et d'aider euh, des Ontariens. Euh, avec des logements, avec soutien pour des, en particulier les Ontariens qui ont des problèmes de santé mentale, de problèmes d'accessibilité et de santé. Et je comprends que le ministre va avoir une nouvelle prestation de logement abordable pour aider les Ontariens qui ont des besoins. Est-ce que le ministre peut expliquer cette prestation et comment cela fonctionne Le ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, je veux remercier l'honorable député de la question. Je suis très enthousiasmé qu'en l'infusion de 178 millions de dollars, de nouveaux financements dans le budget pour appuyer des subventions de logement et des soutiens. Quant à la prestation pour le logement abordable, elle a raison. Cette prestation pourrait aider à l'efficacité du logement social en Ontario. En présentement, les Ontariens qui ont besoin d'aide au logement euh, utilisent plusieurs programmes, mais cette aide est relié à une, un logement particulier. Par cette nouvelle prestation, ça sera relié à un ménage et pas à un logement particulier. Si une personne déménage, les prestations déménagent avec eux. Monsieur le Président, ça donnera des soutiens plus cohérents et plus de choix aux gens qui en ont besoin et aussi plus de flexibilité pour les prestataires de logement social. Merci. Je sais que mes concitoyens à Missag, Brampton Sud, qui utilisent euh, des, de l'aide au logement, aussi bien nos partenaires municipaux vont apprécier cette nouvelle stratégie moderne et efficace selon le coup de répondre aux défis du logement abordable. J'ai lu dans le budget que le gouvernement s'engage à avoir un projet pilote pour donner du logement abordable à ceux qui s'échappent des situations de violence familiale. C'est une priorité pour les gouvernements pour que les femmes se sentent en sécurité chez elles ou dans les collectivités. Est ce que le ministre peut partager avec la Chambre comment ce modèle d'aide au logement va aider les survivantes de violences familiales? Réponse du ministre, la violence faite aux femmes est un problème sérieux qu'il ne faut pas tolérer en Ontario et qu'on ne peut pas tolérer. C'est pourquoi notre gouvernement a imposé, imposé de telles mesures pour bâtir sur les efforts existants de combattre sur la violence faite aux, aux femmes. Et on, notre gouvernement va investir 2,4 millions de dollars dans ce, cette nouvelle prestation de logement abordable qui va aider les survivantes de violences familiales qui ont un besoin aigu de logement. Et ça donnera le pouvoir à ces survivantes et à leurs enfants de pouvoir faire les choix appropriés, d'aller là où ils ont besoin d'aller. C'est une bonne mesure. Nous sommes très fiers de ce projet pilote et de cette stratégie. Et ça a des retombées pour tout le système de logement. Merci. Nouvelle question, le député d'Anderman Norfolk. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, on mentionne à la page 346, la dernière page, on explique qu'après toutes ces années, l'agriculture a une évaluation industriel. Et où il y a l'expansion du gaz naturel autre que l'expansion de l'impôt. Comment est-ce que les gens dans l'Ontario rural vont payer les frais plus élevés pour l'essence, le, le chauffage et le gaz naturel? Maintenant. En termes d'action en matière de changement climatique, des ministères ont une nouvelle ligne d'initiative de, de fonds d'investissement vert, mais pas le ministère des Affaires rurales et de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture, des Affaires rurales et de l'alimentation. Merci aux députés d'en face de finalement poser une question sur l'agriculture. Nous sommes très... Euh, Content, le ministre des Finances a mentionné l'agriculture euh, jeudi dernier quand il a déposé son budget. Et on sait que les agriculteurs partout euh, en Ontario, 52 000 euh, fermes familiales plus de 30 000 qui euh, euh, travaillent dans euh, le, le domaine vont aider à la réduction des gaz à effet de serre. Et nous savons que Don McKay, le président de la Fédération ontarienne de l'agriculture, a dit que c'est une bonne chose. On deviendra un chef de file dans l'économie verte en Ontario suite à ces mesures. Merci. Question complémentaire. Il y a quelque chose qu'on sait, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales a réduit de presque 28 millions de dollars son budget. C'est une réduction les plus élevées. Comment cette réduction de budget va aider les agriculteurs et les fermes qui n'ont pas un tarif industriel pour l'électricité Comment cette réduction de budget va aider les employeurs et les employés qui n'ont pas demandé à avoir plus de coûts, de frais et autres charges dans les entreprises agroalimentaires. Le ministère de l'agriculture a réduit le budget de 943 millions à 916 millions de dollars. Pourquoi on a de telles réductions on sait qu'il n'y a pas de renouvellement du fonds d'alimentation locale. Quelles autres réductions il y aura-t-il Interruption des présidents. Le leader parlementaire adjoint est prévenu. Veuillez terminer. Nous savons que vous ne renouvelez pas le fonds d'alimentation locale de 10 millions de dollars. Quels autres programmes vous allez annuler Réponse du ministre. Merci. Je vais de dire à mon ami de Alderman Norfolk que la fondation de, de la ceinture de verdure, la fondation d'alimentation verte va utiliser des fonds pour subventionner des projets. Il faut lire le budget. Le fonds d'investissement vert est un, un fonds de transition pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Mais la preuve est dans les chiffres. Et, et il faut regarder le fonds de l'agriculture des conservateurs. Interruption du Président je rappelle au ministre quand je me lève il doit s'arrêter deuxième chose j'ai pas terminé j'ai encore d'autres choses à qui je que je dois prévenir le député, -Bruce, là, député de bruce la députée de bruce deuxième fois si on continue à lancer des euh, flèches d'un côté et d'un autre je vais m'arrêter une belle question à la députée de question pour la première ministre les députés du néo-démocrate ont soulevé la question dans cette Chambre, le fait qu'il y a eu l'expérience de la Première Nation des Narrows au, au Mercure. En 2012, la Première ministre a dit qu'on va rebâtir la relation avec la collectivité. Mais en 2014, les né Steve Forgester, l'ancien membre de la Première Nation Carsineros a dit a fait une grève de la faim ici devant nous et vous avez dit que vous allez faire quelque chose, mais la première nation a, fait une, a été obligée de faire une demande aux Nations Unies de euh, l'aide. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider cette première nation? Le ministre des Affaires autochtones, merci de la question. On prend les problèmes de mercure, pollution au mercure à Grassy Narrows très au sérieux. J'ai rencontré le chef euh, la, euh, Phobis euh, l'été dernier. On a eu une conversation très détaillée. Moi, j'étais en visite à Grasinair, et, et on a eu beaucoup de pour parler. On a établi des groupes de travail. On travaille avec les partenaires des Premières Nations et du fédéral pour avoir du progrès. En particulier, le ministre des des affaires autochtones qui représentaient la nation, la province au, au groupe de travail. Il y a aussi des gens du ministère de la Santé et d'Action en matière de changement climatique. Et la Première Nation, on va travailler avec elle pour résoudre ce problème. Question complémentaire Monsieur le Président, ça fait un demi-siècle déjà. Que les, les effets de mercure sur la santé sont bien connus et sont horribles et les résidents sont des ontari Ontariens Ontariennes comme vous et moi, Monsieur le Président. Il faut qu'ils aient de l'eau potable sécuritaire. Et ils ne devraient pas être obligés d'aller à Genève en Suisse et de demander aux Nations Unies pour avoir le respect de ce droit de base, ce droit humain de base. On, on vit, ils vivent en Ontario, nous ne sommes pas une nation du tiers monde. Quand est ce qu'on va nettoyer l'eau le, le, potable de le, la rivière English Wagram? Quand est ce qu'on va aider de, la population de Grassenares à avoir de l'eau potable euh, fiable? Le ministre des Affaires autochtones. Un des moyens comment on résoudre ce problème, on revoit comment le, la commission de Handicap de Mercure fonctionne, comment on, on analyse, comment on détermine l'assistance à, à donner. Je me suis engagé envers le chef Frobisher que je visiterai, je l'ai fait, et suite à la visite, on a un processus pour voir comment la commission... De, D'handicap du mercure on va décider. On va travailler avec la Première Nation de Grassy Nairs et avec les ministères ontariens pertinents et maintenant avec le gouvernement fédéral. Les directives de ce Conseil sont très importantes pour qu'on puisse traiter et trouver des solutions à cet empoisonnement. Nouvelle question, député de Centre. Au ministre de, du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Une des choses que j'entends le plus souvent dans ma collectivité, c'est l'économie et les emplois. Vous le savez, j'ai étudié les affaires et j'ai parlé avec vos employés de ce sujet. La semaine dernière, nous avons dit que nous avons connu sept années de croissance économique. En Ontario, il y a eu soit 600 000 emplois qui ont été créés depuis et dans le budget de la semaine dernière, nous avons parlé de mesures pour faire croître l'économie et nous voulons faire des investissements en infrastructures, nous rendons le climat plus facile pour les entreprises et il y aura des impôts sur les entreprises plus bas pour ces entreprises. Cela créera des emplois et euh, amènera prospé la prospérité pour les Ontariens. Monsieur le ministre, plusieurs de mes concitoyens euh, ont hâte, mais en même temps sont inquiets de l'avenir. Pouvez-vous leur dire ce que vous faites pour réparer l'économie de l'Ontario, non seulement aujourd'hui, mais pour l'avenir? Le ministre du Développement économique. Merci beaucoup pour la question et merci pour les conseils que j'ai reçus à ce sujet. Nous essayons d'être plus innovateurs. Le monde change rapidement. Nous devons utiliser les meilleurs talents mondiaux pour avoir du succès dans un environnement de plus en plus compétitif. Ce talent est déjà disponible ici en Ontario et notre gouvernement, dans ce budget, se concentre sur l'innovation dans l'économie avec des investissements significatifs. Par exemple, dans les ordinateurs quantum, la biotechnologie, nous avons une nouvelle initiative pour faire croître nos investissements dans les talents, les entreprises, amener l'innovation et rendre l'Ontario le meilleur endroit pour faire des affaires. Plusieurs de ces choses sont grâce au leadership de notre ministre de la Recherche et de l'innovation. Merci, complémentaire. Merci au ministre. Investir dans notre économie et s'assurer que les entreprises ont les outils dont elles ont besoin pour croître et créer des emplois est important pour l'avenir de notre province. Mais nous ne pouvons pas seulement nous concentrer sur un secteur en particulier. Avec mes euh, concitoyens, j'ai beaucoup discuté du fait que nous devons être compétitifs dans cette nouvelle économie. Nous devons donc aider à la création d'emplois très techniques. Nous devons aider les entreprises à à s'améliorer. Nous ne voulons pas que les talents de l'économie euh, partent, par exemple, en Asie ou en Europe pour créer des entreprises et doivent rester ici en Ontario. Est-ce que le ministre peut nous donner des exemples concrets euh, d'innovation et de croissance pour préparer l'Ontario à être un euh, leader à l'échelle mondiale? Le ministre. Il est très évident que le député comprend ce que nous faisons. Ce que le député a dit, c'est très crucial pour notre province et c'est pourquoi notre initiative de croissance de l'entreprise inclut certaines initiatives dont je vais partager quelques-unes avec vous. Un nouveau système pour aider les entreprises à faire du développement, de l'exportation, une autre initiative pour aider à l'innovation faite en Ontario et la technologie faite en Ontario. Et les petites entreprises voulaient voir cela un centre pour l'excellence réglementaire pour couper la bureaucratie et un plan d'investissement stratégique qui va attirer des investissements en Ontario pour financer des occasions économiques. Intervention du Président. Merci. Le député de Kitchener-Conestoga, nouvelle question. Ma question est pour la Première ministre. D'où je viens, les promesses sont aussi bonnes que les politiciens qui les, fait, qui les font. Vous êtes venu à Kitchener pour promettre un train dans les deux directions, un train GO, à l'intérieur d'une période de cinq ans. Mais ce n'était que des belles paroles. Dans le budget de 2016, on en donne un exemple. On parle des améliorations de transport pour Kitchener-Waterloo sans parler de date. Ce n'est, encore une fois, que des belles paroles. Dans un ce budget, c'est là où on parle des détails et des délais pour les dépenses. Est-ce que la Première ministre va, peut nous dire pourquoi les gens de Kitchener devraient croire sa promesse concernant le tringot? Le ministre des Transports. Merci. J'aimerais remercier la députée d'en face pour sa question. J'aimerais commencer par dire que le budget de 2016 dans plusieurs aspects, est très important pour construire cette province en investissant des milliards de dollars en infrastructures, en transports en commun, dans la région d'Hamilton et Toronto, mais aussi au-delà, par exemple à Kitchener-Waterloo. Et je devrais mentionner que c'est grâce à des députés comme la députée de Kitchener Centre, la députée de Cambridge et ce ministre des Finances que ce gouvernement va bien faire les choses. Le député, le député sait qu'en avril dernier, Kathleen Moon a annoncé que nous avons investi 13,5 milliards de dollars pour transformer le réseau GO sur les sept corridors. Et ils ont voté à chaque fois contre quelque chose qui aurait aidé sa propre communauté. Complémentaire. Eh bien, ils continuent à parler. Intervention du Président. Vous pouvez vous risquer. Complémentaire. Après avoir attendu, attendu deux ans pour des améliorations du de train GO, les résidents de Kitchener attendent toujours pour le train. Nous, re, nous voyons des expansions ailleurs, mais chez nous, rien ne se passe. Nous espérions que le budget nous aurait donné une nouvelle direction, mais maintenant, plus tôt, on voit une nouvelle façon de nous taxer, mais rien pour nos besoins en transport. Et pourtant, une journée plus tard, la dé députée de Kitchener Centre a dit à CTV qu'il y aura une annonce importante sur les trains euh, GO cet été. Est-ce que la Première ministre peut nous dire ce qui était si important par rapport à cette annonce, mais pourquoi ce n'était pas dans le budget? Le ministre des Transports. J'aime ce genre de questions parce que, bien entendu, cette Première ministre et la députée de Kitchener Centre et tout le monde de ce côté-ci de la Chambre comprend qu'il est important pour nous d'investir des milliards de dollars pour nous assurer de construire la province, d'améliorer le transport go, que nous construisions des routes, des autoroutes et des ponts. Je crois que ça aiderait un petit peu pour, si ce député se demandait à son chef Patrick Brown pourquoi, en presque dix ans, intervention du président, Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, à l'ordre. À moins que ce soit un rappel au règlement, la période des questions est terminée. Le député de Kitchener-Konestoga, vous avez un rappel au règlement? Oui, selon. Le règlement 99D, les questions écrites doivent être répondues en 20 jours de session. Il me manque deux réponses à deux questions au ministre de la Santé et des Soins de longue durée ainsi qu'au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Je ferai référence au leader parlementaire adjoint du gouvernement pour lui rappeler que vous devez, selon le règlement 99D, donner une réponse à l'intérieur de 20 jours de session. Les réponses pour une des questions sont en retard, alors donnez à la Chambre une indication de quand la réponse arrivera. Et ce sera à la question 45. Monsieur le Président, sur ce même rappel règlement, nous serons heureux de répondre le plus rapidement possible à cette question. Le ministre de l'Agriculture, avec le règlement. Oui, j'aimerais corriger ce que j'ai dit ce matin par rapport à ce qu'a dit le député de Haldeman-Norfolk. J'ai demandé à ce que les chercheurs revoient ce qui s'est passé en 2006 sur le budget des conservateurs. Intervention du président, merci. Nous n'avons besoin que la date. Vous ne dites rien à part corriger la date. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes maintenant en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi.